T'as soufflé, là, non Je m'emmerde. Ah, c'est cool, ça fait plaisir de passer du temps avec toi. Mais c'est pas avec toi, c'est ici, mmh. là, maintenant, c'est... Tu veux qu'on se casse Ailleurs, c'est pareil. Tout fout le camp. De toute façon, c'est la merde. C'est-à-dire Bah, avant. Les bars. Bah... C'était autre chose. Oh, le lourd. Bah, quand même. Voilà, ouais, ok. Alors, ce serait quoi, le, le troquet de tes rêves Mais moi, tu vois. J'aimerais bien un bar où... on peut jouer aux fléchettes, là. Hein. Ouais, non, mais ça, tu vas à Décathe et t'en achètes un, c'est bon. Non, mais l'ambiance ah, bah, Un bar. Puis moi, ce que j'aimerais, c'est un, un troquet où tu peux mater le match avec tes potes, quoi. Ouais, ça par contre, je vois bien, ouais. Mais alors, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait du choix. Toi, niveau binous, j'entends. Ouais. Ouais. Mais s'il y en a qui aiment pas les bières... Non mais bah alors ça déjà je pense pas que ça existe. Bah. Non mais on imagine, on imagine. Bah, il faudrait, je sais pas, des alcools pas trop dégueux, euh, des spiritueux, de quoi faire des cocktails, tu vois. À la rigueur, euh, des softs. Ah ouais, ça c'est top. Puis moi ce que j'aimerais c'est un estaminé où il y a des concerts, tu vois. Ouais, ouais, ouais, carrément, ouais. Par contre pas des groupes de merde. Hein. Mais tu vois, moi ce que j'aimerais, c'est une terrasse après là. Où je peux aller tranquillement poser mon cul là. Et tu vois, le souci, c'est que je ne sais pas du tout où on va trouver ça, moi. On va faire ça, mon pote. Là.